Je c'est Pascal dan saya uh, uh, Pascal Mareski then saya Bladjar Patrick Dassen qui a, qui a fait ouvrir un secteur de gamelan balinais à la haute école de musique de Genève j'espère que les indonésiens seront indulgents parce que <laughs> Hey so <laughs> hey, morning welcome back to my YouTube channel I'm Dididu Javane and I hope that you guys are doing great today terlepas jenis musiknya dari yang tradisional sampai yang kontemporer asalkan musiknya itu asik untuk didengarkan dan tentunya nyaman untuk dinikmati saya asik-asik aja saya tidak ada masalah dengan jenis musik kali ini saya memiliki atau mem mendapatkan sebuah kesempatan yang bagus untuk mewawancarai tiga personel dari grup gamelan dan menurut saya yang paling asik menarik adalah mereka ini asli warga swiss dan uh, precisely mereka berasal dari jenewa ada beberapa pertanyaan sederhana yang saya tanyakan kepada mereka seperti sejagapan uh, grup gamelan ini dibentuk atau sudah ada di jenewa kenapa memilih uh, gamelan apa yang melatar melagangi mereka sampai mereka mencintai atau menyukai musik gamelan terus uh, alat atau instrumen dari gamelan ini apa yang uh, mereka mainkan ada banyak jenisnya tentunya dan yang pasti saya ingin tahu juga lebih suka mana antara gamelan Jawa uh, dan gamelan Bali dan masih banyak lagi pertanyaan yang akan kalian lihat dan langsung uh, dengar uh, jawabannya dari mereka ini ya wawancara saya dengan mereka memakai bahasa indonesia dan bahasa perancis uh, lalu saya akan berikan subtitle-nya, jadi uh, mereka atau kalian uh, bisa mengikuti apa yang mereka sampaikan so don't worry ya yeah. tapi we'll come back ya yeah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini intro oke okay? Ok guys gars, vous Badalagi, c'est Alien Akan Malihad, c'est Badalagi, c'est Pascal, c'est Akan Pascal, namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada kalian jika kalian masih belum klik subscribe dan press Bell icon -nya ini lakukan sekarang supaya kalian akan mendapatkan informasi terbaru atau notifikasi terbaru saat saya upload video. Oke, langsung aja kita lihat videonya sampai selesai. Ma, de moment c'est une de membre uh, de Gamelan, uh, je voudrais uh, le poser des questions. Euh mais tout d'abord pourquoi pas uh, vous pouvez uh, vous présenter. Donc, ouais. <laughs> Alors nama saya Pascal. Ouais, el Pascal indonésienne. Il y Saya Pascal. je saya Pascal Mareski. D'abord, saya Belajar Gamlan 20 Tahouniang il y a Dabania Stop. Oui. D'abord, c'est Belajar Lagi. Belajar Lagi. dan lupa Lagi. savez combien d'années que vous avez créé ce groupe de gamelan alors, en fait, pour le gamelan javanais, j'ai commencé il y a à peu près une vingtaine d'années ou un peu plus de 20 ans. Euh, le groupe existait déjà, donc c'était, en fait, c'est des instruments qui appartiennent à la mission d'Indonésie, qui appartient à Péterie, ah, oui. Genéa, et, euh, et ils étaient exposés au musée d'ethnographie à l'époque. Oui. Donc, on pouvait jouer tous les dimanches matin de 10h à midi. Donc, j'ai commencé par le javanais. Et puis après, euh, j'ai fait du balinet, on l'a fait un petit peu avec Alexandre parce que lui, il a ramené en fait un set de gamelan euh, d'Indonésie, mais Hello. il y a longtemps. Et puis, euh, et puis, on a commencé, ça fait peut-être une dizaine d'années, je pense, une dizaine, quinzaine d'années, ouais, une ouais. quinzaine d'années qu'on qu fait du balinet. Et... Euh, D'ailleurs, il a stocké nos, enfin, ses instruments dans notre euh, sous-sol. Comme ça, on a une salle pour répéter sans déranger tout un immeuble. D'accord. <rire> et combien de personnes, euh, en général, euh, qui, qui jouent euh, de, de, de gamelan C'est variable. On a eu été une vingtaine et puis des fois, on s'est retrouvés cinq ou six. C'est quoi Oui, il y a... Vingtaine de... Vingtaine de personnes. Ouais. Ça, ça dépend en fait des périodes, ça dépend de... Okay. Et puis euh, ouais donc on, on reprend de temps en temps et puis il y a aussi on a une chance c'est d'avoir depuis trois ans je crois à peu près à la HEM, euh, avec euh, Patrick Dassen qui a qui a fait ouvrir un secteur de gamelan balinais à la Haute École de Musique de Genève. Wow, c'est intéressant. Donc euh, des élèves qui font un cursus musical peuvent avoir euh, à côté, prendre une branche euh, en, en option et faire du gamelan balinais. Oh, c'est intéressant. Ouais. D'autres questions, euh, pourquoi gamelan oh, Ça, ça c'est aussi une, une histoire ancienne. Amandine, quand elle avait 6 ans, elle était passionnée par la danse balinaise. Elle a rencontré une prof en Indonésie qui s'appelle Suminyasi Et cette personne, en fait, c'est une prof qui est qui enseigne à l'école qui est à côté de l'endroit où ils font les, le ballet art festival. Et puis, euh, elle, elle lui a donné le premier élan, si on veut. Puis après, elle a fait plusieurs autres professeurs, entre autres ici, entre autres un peu partout. Quoi. Ah oui. Et puis après, ben, au fil du temps, elle s'est intéressée au gamelan, ben, avec Alec, c'est lui un peu qui nous a mis dans le bain. Et puis, euh, moi, j'ai fait encore... Euh, donc j'ai fait du javanais, du balinais, et j'ai fait de, de Lanklung et je suis toujours dans l'orchestre Il y a, je crois que c'était en 2008, sauf erreur euh, euh, Monsieur Poudja, pas ambassadeur à Genève à l'époque Il avait euh, créé un groupe qui s'appelle le Sankurian. Ah oui Il a fait venir euh, Poudjo de... de... J'ai entendu parler, de. oui Mais à cette époque, ouais. Ouais, il a fait venir Poudjo de, de, de euh, Bandung ouais. Pendant un mois, pour nous enseigner et wow. puis euh, après, ben, l'élan est parti, on a toujours gardé ça, mais c'est vrai que du temps de Papoudja, c'est une personne qui, au niveau artistique, amène toujours des impulsions, euh, il a amené sur le javanais, sur le balinais, sur, sur l'encloum, wow. et puis il nous, on faisait des concerts avec lui dans, dans des hôtels, dans des, à l'ONU, on a fait plein de choses... Ouais. C'est un passionné oh, d'art, hein? je crois même qu'il écrit aussi, je crois qu'il fait, il fait vraiment plein de choses c est, c est, Cette personne, C'est vraiment quelqu'un qui, en tout cas notre famille, qui nous a beaucoup apporté des choses, qui nous a beaucoup touché D'accord, oh, c'est très intéressant En, en parlant de, de rôle, quel est, quel est votre rôle de, de jouer de badminton euh, Excusez-moi, tu pas badminton <rire> Quoi le badminton c'est aussi indonésien, oh, <rire> Quel est votre rôle euh, de, de, de, dans le gamelin ici que, que, ouais. Vous entendez le genre d'instrument que je joue oui, oui Bon, le plus souvent je fais les ça. le plus souvent mm. j'essaie le sensi pour avoir quelqu'un qui fait le, le, le contre-pied du polos Mais je peux faire aussi le gong, je peux faire aussi les autres choses ouais. Vous pouvez me, me montrer hein, tout à l'heure oui, parce que oui, ça me dresse beaucoup. Mais je, je, je, suis, je me considère comme éternelle débutante parce que c'est extrêmement difficile. Quand vous voyez la vitesse des, des Indonésiens, la dextérité, j'ai encore à apprendre la manière de taper comme il faut. D'ailleurs, ce dimanche, on a une leçon où un prof d'Allemagne qui est venu nous a montré, parce qu'en fait, j'avais tendance à faire un peu comme ça. Ouais. Et en fait, il nous a montré qu'il fallait vraiment jouer avec la main et euh, c'est pas si facile en fait cet ah instrument ouais, ouais, ouais, ouais, beaucoup pensent que c'est wow, juste taper comme ça mais c'est extrêmement difficile il, il y a mais de la virtuosité que... comme en musique classique hein, dans, le, dans le gamelin mais c'est surtout gamelin java ou gamelin balé que vous jouez que vous faites dans alors ça dépend des le périodes, il y a des fois on a fait plus javanais des fois on fait plus, en ce moment c'est plus balinais le, le javanais le javanais est un petit peu endormi en ce moment jusqu'à ce que Quelque chose lui redonne une impulsion, c'est ce qu'on attend. Quelle est votre euh, préférence oui. Est-ce que vous préférez de jouer gamelan balinese euh, ou Java? Ah, au je Java Comme ça, il y a le Bisuka, Bali, Java. Ou... Non, ah. en fait, j'aime tout. Ah, oui, ai, j et l'Anklung aussi. Ouais. Le groupe d'Anklung, je suis la seule euh, boulet qui est là-dedans. Ah. <rire> Donc, je suis obligée de me mettre à l'indonésien, ça aide un peu. Mais on a une ambiance fantastique aussi avec ce groupe. Ah. Bon, le Covid, euh, le lockdown nous a tout bloqué, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a fait aussi des concerts formidables avec eux, c'est vrai que c'était chouette. Donc j'espère qu'on va remettre tout ça en route. Ouais. Bon, merci beaucoup euh, Pascal euh, pour euh, l'interview, oui. pour euh, nous donner euh, l'information ce, euh, ce que vous faites. Et du coup, aussi, vous, vous pouvez me montrer euh, quel gamelin que vous faites, que, que vous jouez. À tout à l'heure. À tout Bon, mais si on va continuer. Oui, j'espère que les Indonésiens seront indulgents parce que. Ouais. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Um. Baik, teman-teman, seperti yang sudah kalian lihat dan dengar sendiri penjelasan dari Ibu Pascal, namun biarkan saya merangkumnya. Grup gamelan ini sebenarnya sudah ada di Ginebra sejak 20 tahunan yang lalu, dan Ibu Pascal sendiri belajar bermain gamelan Jawa 2... Dua... 20 tahunan ya. kemudian eh, Ibu Pascal Il y a un peu de temps. Il y a un Il y a un de temps. Il y a un a un de un 6 de yang Il y a de Il y saat mereka berkunjung ke Bali kalian tahu bahwa uh, tarian Bali diiringi dengan musik tradisional jadi otomatis ibu pascal ini jatuh cinta atau suka dengan musik tradisional ini Oke, okay. alat-alat musik yang dimainkan oleh ibu pascal dan teman-teman ini uh, kepunyaan dari uh, PTRI atau perwakilan tetap Republik Indonesia yang sebelum disimpan di rumah Ibu Pascal ya, terlebih dahulu dipamerkan di uh, Museum Etnografi di Jenewa. Uh, jadi setiap minggu ya, uh, saya kurang tahu berapa lama, tapi setiap minggu Ibu Pascal dan teman-teman uh, dapat memainkan alat-alat musik gamelan ini dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Dan karena kecintaannya terhadap uh, musik gamelan Ibu grup ini dapat uh, sebuah kesempatan uh, untuk berbagi ilmu ke uh, mahasiswa-mahasiswi di sekolah tinggi uh, musik jenewa dan um, pastinya ini ada campur tangan dari salah satu dosen profesor yang namanya uh, Patrick Dasen yang tertarik dengan musik gamelan dan akhirnya beliau ini membuat sektor baru uh, yaitu Mata kuliah baru untuk dijadikan sebuah mata kuliah pilihan dan uh, pelajar atau mahasiswa mahasiswi di Sekolah Tinggi Musik di Cinewa ini dapat uh, berlatih atau mencoba memainkan alat musik gamelan. Oke. Okay? Kemudian mengenai uh, peran uh, atau role. Uh, Permainan yang dimainkan oleh Ibu Pascal ini, beliau ini suka memainkan gangsa atau polos, tapi juga beliau bisa memainkan uh, alat uh, musik gamelan seperti gong. Selain suka musik gamelan Jawa dan Bali, Ibu Pascal ini juga suka uh, angklung. Beliau salah satu bule atau bukan salah satu, beliau satu-satunya bule yang uh, menjadi anggota uh, grup angklung Sangkuriang di Jenewa. Kalian penasaran bagaimana uh, ibu ini memainkan uh, alat musik gamelan? Yuk kita lihat cuplikannya. Baik, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa klik subscribe dan press bell icon nya. Juga untuk di-share jika kalian punya saran atau komen. Jangan sungkan untuk ditulis di kolom komentar. Saya Dido Jawani, sampai jumpa lagi di bagian selanjutnya. Ciao.